J'ai Littéralement voyagé dans le temps Eh bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on découvre un tout nouveau jeu Mais pour bien l'expliquer rien de mieux qu'une bonne voix off Les morts attaquent les vivants Des villes entières sont détruites Et aucune défense n'arrive à endiguer le fléau On accuse les sorcières On dit qu'elles sont responsables de cette calamité Le roi ordonne leur mise à mort Par le feu c'est pourquoi de nombreuses femmes innocentes sont condamnées au bûcher Sorcier. Pendant ce temps, les morts vivants et des forces mystérieuses sèment le chaos Dans la ville de Hogendale, Il nous faudra manipuler l'espace-temps, jouer avec les quatre dimensions Sur ce jeu solo et coop qui sortira le 12 octobre Développé par une petite équipe indé. Il faut sauver le monde Et j'ai bien vendu le jeu Alors que c'est même pas une OP S'il y a des développeurs qui veulent de la promotion pour leur jeu, n'hésitez pas à m'appeler Time Melters. Et on y est les amis, bienvenue sur le menu Time Melters, tome 1 Sorcière et Bûcher, donc les amis c'est une démo actuellement que j'ai entre les mains puisque le jeu, vous l'avez compris, sort dans une semaine si je dis pas de bêtises, donc là c'est une démo on n'a pas encore tout, ce premier niveau va vous enseigner les notions de base de manière condensée et y a pas à s'inquiéter, donc on va pas s'inquiéter. Je sais que tout cela peut paraître bizarre et que tu n'es certainement pas habitué à entendre une voix dans ta tête, oh si tu savais Mais tout va bientôt être expliqué nous devons rejoindre Amanan le Fondeur de Temps et le Seigneur Irmil, pour l'instant nous devons trouver la pierre du vide. Ok, merci Amina. Amina, Mina, Mina, et eh, eh, qui me parle par télépathie. il Y'a déjà des méchants C'est incroyable. Comment ça marche Tenez pour invoquer une frappe. Ok Ok, mon pote. Ok, facile. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenez le bouton gauche pour lancer des frappes spirituelles. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être les, les tirs de, de base. Et les pions, ce sont les méchants. Que je viens d'affronter qui ne ressemble absolument à rien Maintenant essayons d'utiliser ton sort De téléportation D'abord marque un point de TP ensuite éloigne-toi Et commence à combattre le groupe de pions là-bas Amina tu m'en demandes Beaucoup donc je place Un point de TP Ok Trop loin là voilà je peux tirer Ça dégage Ça dégage Arrête ah Ok, donc quand je suis dans la sauce Si un ennemi s'approche trop près La téléportation se déclenchera automatiquement C'est ce qui vient de se passer Et donc c'est pas mal, ça permet de désorienter euh, bah, Les autres hein, tout simplement et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà Maintenant essayons d'utiliser ta capacité explosion spirituelle On met un point de téléportation Donc je vais en mettre un là Hop Et, et j'aurais dû attendre Attention, je peux plus je peux plus, bon bah je vais me faire foutre Ça dégage les petits pions Ça dégage Ah arrête, ah ouais C'est pas Très rassurant Voilà Ça sert pas à grand chose en fait Paf, ça dégage les gars Bande de nulos Ça dégage, oh j'aurais dû m'éloigner c'est pas grave, regardez bien, regardez bien Allez tire, voilà, ça va bien se passer Plus qu'un, plus qu'un Voilà, c'est comme ça que ça se passe Je suis un apprenti sorcier Appelez-moi Harry Potter messieurs dames En t'approchant suffisamment d'un esprit tu pourras absorber son pouvoir Et obtenir du mana spirituel On est sur Genshin Impact hein, concrètement Donc là je m'approche et je récupère Hop, et je récupère, j'ai rien à faire c'est formidable oh, je la sens moi Je la sens moi Ouh, Fist. Pardon. Nouveau mana disponible Mana spirituel Absorber des esprits pour recharger votre mana spirituel Oh, Ok On va se mettre là On atteint la destination Et on va affronter les loulous là Après avoir absorbé les esprits Tu peux manipuler leur forme Et les fusionner avec les éléments qui t'entourent Injecte un esprit dans cet arbre Pour le rendre vivant Maintenant Facile Et voilà Je sais pas à quoi ça, ça va servir Manifestement, à pas grand chose. Attends, vite un point de TP. Voilà. J'ai mis mon point de sauvegarde. Oh Comment il s'est fait dégager Ça dégage Toi aussi, ça dégage. Voilà, les arbres sont nos amis. Ah, C'est bon, ça. J'ai toujours aimé les arbres. Sélectionner le sort de la terre. Ok. Et là, regardez bien. Ça va aller très vite. Là, ça va aller très très vite, mon pote. Et d'ailleurs, regardez bien. Hop voilà, c'était pas le meilleur move que j'ai pu faire. Hein. C'était pas le meilleur move que j'ai pu faire, mais j'ai tenté en truc. Arrête Arrête Vous allez trop vite Ils vont trop vite. Ils vont trop vite, j'ai peur. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Voilà. J'ai plus de mûle. Arrête. Oh j'ai eu chaud un petit peu quand même. Hein. Nouvelle structure, pierre du vide. Ok, let's go. On va s'approcher de ces pierres, donc il faut bien retenir à quoi ça ressemble. Et d'accord, j'ai juste à traverser la brèche. Et j'imagine que... Code Lyoko, mon pote! C'est Code Lyoko, frérot! Ouais? Oh la vache, à la gigine! Attendez, c'est trop stylé! Bonjour monsieur! Vous êtes gentil? Il est gentil! Amanan! Ah, Remerciez le flow, vous êtes ici! Comme vous pouvez le constater, les choses ne sont pas déroulées comme prévu! Elles le font si rarement de nos jours! Aïe aïe aïe, non seulement j'ai perdu la trace du seigneur Ermil, mais les marcheurs d'Os ont pris le contrôle de Haven Hill. Nous devons trouver un moyen de reprendre la ville. Je m'excuse pour ce qui nous attend, mais je dois déclencher un autre pouvoir en vous. Et c'est le quatrième pouvoir que nous n'avons pas encore appris et que nous allons apprendre maintenant. Pas le temps d'expliquer, protégez-moi pendant que j'ouvre une faille temporelle. Oh la là la là la, là, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas Je ne sais pas. Tuer tous les marcheurs d'os T'inquiète, regarde, je mets un point de TP, tac. J'ai trois pouvoirs que je peux utiliser donc ça c'est pas mal. Mon point de TP est suffisamment haut donc ça c'est cool. Je vais les... je les attire ici, regardez. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de mana. Ah ça dégage. Ah merde. Mauvais move. Pourquoi je peux pas Arrête OK, ça c'est cool. Ça c'est cool. Bah du coup, on recommence à zéro en fait. Et voilà, on recommence la ligne temporelle, les gars. C'est le pouvoir. Merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est le pouvoir, les gars. Ça, c'est moi qui joue et qui vais mourir. Regardez, c'est moi là. C'est moi que vous voyez. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Et on est trois maintenant. Regardez, là, c'est moi qui comprends pas ce qui se passe. <rire> c'est incroyable. Et là, j'ai de quoi faire les pouvoirs. Regardez bien. Normalement, si je fais ça. Venez voir bande de filous là Ici là Paf Ah non là par contre c'est pas cool Ah non là par contre c'est pas cool ce qui vient de se passer Yes Voilà ça dégage regardez moi ça Ça ça me plaît ça Ça ça me plaît mec Ça ça me plaît mec Est-ce que je peux envoyer mon pouvoir magique ou pas Hop je me re en arrière comme ça ça évite les problèmes Et là Appuyez sur tab Oh non il y a un écho qui est mort trop tôt En fait c'est genre notre écho du passé Et il faut pas qu'il meure Bon en tout cas on a réussi Je sais que cela peut paraître assez déroutant Mais notre ami Amanan ici présent est fait Est en fait un fondeur du temps Capable d'ouvrir des failles temporelles Voilà les amis ce que j'expliquais dans, dans l'intro Allez ma soeur On y va On est reparti Je mets tac ça ici et on est parti mon frère. J'ai pas assez de mana pour les pouvoirs en bas à droite. Ok. Ok, je récupère les orbes. Ok, nice. Au, au, au secours. Ouais Je suis fort, je suis trop fort, mec. Le move de folie. Ah non, non. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en a beaucoup moins. L'arbre. Voilà, l'arbre. Ça voilà. L'arbre, il va s'occuper du reste. Voilà, regardez l'arbre à gauche. Voilà, putain, c'est génial ce qui se passe. Non, non, non, non, non, non, c'est pas cool. C'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. C'est pas grave, c'est pas fini. Pouvoir Il en reste beaucoup trop là hein. Allez Mais tire Imbécile Quel imbécile C'est bon là Non il en reste encore Il reste plus que moi là. je suis tout seul hein. Voilà objectif réussi Je ne sais pas comment J'ai rien compris J'ai stressé Voilà Ça a fonctionné Beau travail malheureusement On dirait que la ville est déserte mmh, mmh. Totalement Très belle statue Mais c'est lui même en plus Oh merde la même heure, lune N'est-ce pas l'un des hommes du seigneur Irmil Il est presque mort Il est temps d'apprendre une autre astuce Si tu marques un point de téléportation il restera en place Même si tu remontes le temps Pas ton cadavre Oh vous avez compris Attendez mais c'est ultra particulier En gros là il, va, là, là il est mort là. Je vais mettre un point de téléportation là-bas Et comme ça je reviens dans le temps Et donc il sera de nouveau en vie mais je serai déjà là-bas Donc là je mets le point de TP Je remonte le temps Ok, je remonte le temps et je me re-téléporte Et là, il est pas mort. Et je suis là, frère. Ça dégage Let's go T'étais mort dans une autre réalité parallèle, par contre. Désolé. 20 minutes later. Hop, le petit point de TP ici. Et donc là, on, a, on va voir donc les, les trois les trois vies temporelles là. Alors, On va déjà commencer par ça. Comme ça, du côté gauche, on sera tranquille. Ok. Ensuite. Tuer tous les ennemis à madame Dos survivre. Y'a pas de problème. Vous voyez en bas à droite j'ai trois boules bleues. Donc je peux les utiliser soit pour la 1, la 2, la 3. Vous avez vu les points que ça demande. Voilà comme ça vous savez. Est-ce que je peux demander un arbre Non. Par contre regardez bien. Alors là c'est la merde. Mais c'est pas mal. Arrête! Au secours! Voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà. Donc, à gauche, on sait qu'ils sont éliminés. Regardez, elle, elle va s'en occuper. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça sert à rien. Là, il faut que je m'occupe. Euh... En, en priorité, peut-être de. En fait, ils ont une croix au-dessus de la tête, ceux qui vont être éliminés. C'est bon à savoir, ça. Mais il est génial, ce jeu, en fait. Regardez, c'est tellement logique. Voilà, je vais aller là. Et là. Voilà, là comme ça on est tranquille Donc derrière c'est safe Devant eux ils sont presque tous morts Il y a juste eux encore à éliminer Attends, ça ça dégage Oh merde, ça c'est dommage ça Ce qui vient de se passer est relativement dommage C'est pas grave, En attendant je vais m'occuper de ceux qui sont au loin là-bas Vous avez compris le délire ou pas C'est incroyable en vrai, hein. pouvoir à l'arbre Voilà les gars Pouvoir à l'arbre ici aussi tiens comme ça on est tranquille Là normalement on est pas mal Ok c'est bon Eux ils sont éliminés direct euh, Par contre il y a encore eux là Oh merde ils vont super loin Ils vont super vite Non Non non J'ai pas anticipé du tout Il faut que je les attire Il faut que je les attire ici Je suis un boss Je suis un crack Je suis un crack Je suis un crack les gars Je suis trop fort Oh non il y en a encore Il y en a encore C'est injuste Venez là les gars Non ils sont pas attirés Ils sont pas attirés au secours Oh non C'est injuste C'est injuste Ouais voilà Oh c'est injuste Ok Arrête arrête arrête Il faut que je les attire Ici J'aurais dû les attirer près d'un arbre Oh non c'est injuste C'est injuste, c'est dommage, c'est dommage Il en restait genre 6 6 à tout caser, on a perdu Oh je suis deg, j'avais vraiment le truc là en fait faut que je les attire près d'un arbre et comme ça l'arbre après je lui donne les pouvoirs et franchement super intéressant le jeu je suis pas déçu en fait j'étais super perplexe au début d'ailleurs merci au développeur d'ailleurs de me l'avoir envoyé mais j'étais un peu perplexe je me suis dit je sais pas à quoi m'attendre je sais pas à quoi m'attendre le fait qu'on puisse voilà jouer avec la 4D après il y a des plusieurs mois etc et tout c'est compliqué et tout en fait non c'est juste logique et c'est génial super simple le concept est génial en vrai dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo ça change d'habitude ça permet voilà de découvrir des, des petites pépites comme ça parce que c'est un jeu indépendant quand même et voilà si vous kiffé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, je mettrai toutes les infos en description bien évidemment, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Halloween qui arrive tranquillement, voilà, vive les sorcières c'était mkolo plein de bisous, ciao tout le monde